Versus 1.4 avec Jean-Pierre Petit, nous revoilà après une petite absence générique. Euh, vous avez été très nombreux à me demander qui sont mes consultants mystérieux, et aussi euh, quelles sont mes compétences, alors euh, on va faire très simple. Vous n'en saurez rien avant la fin du débat, ou en tout cas avant un premier épilogue. Mais puisque ça semble à ce point nécessaire pour bon nombre d'entre vous, Sachez quand même que bah, Jean-Pierre euh, connaît les compétences détaillées de mes consultants, ainsi que les miennes, qui sont pas... Euh, nous nous sommes entretenus de nombreuses fois par mail et euh, téléphone avant de nous lancer dans cette série de vidéos. Il y a du très haut niveau dans ma team, hein, donc soyez rassurés, j'aurais pas lancé une telle série d'émissions si j'étais pas sûr de pouvoir suivre. Et de toute façon, si je savais pas suivre, dites-vous bien que Jean-Pierre l'aurait remarqué depuis un moment. Parce que vous avez raison de douter d'un inconnu et de ses mystérieux consultants, ça c'est... je ne remets pas ça en cause. Mais pour chasser le doute, c'est pas le CV de mes consultants qu'il vous faut. Pour chasser le doute, il faut juste que vous regardiez si on dit des conneries ou pas, c'est tout. Et c'est très exactement ce que je fais moi avec Jean-Pierre Petit. Je me fie pas au fait qu'il soit un ancien directeur de recherche du CNRS pour dire que Janus est génial, et je me fie pas non plus au fait qu'il soit partisan de l'hypothèse extraterrestre pour expliquer les ovnis pour dire que Janus c'est n'importe quoi. C'est pas toujours une erreur de faire confiance à un discours en fonction de celui qui l'aimait, parce qu'on ne peut pas toujours tout analyser, mais si vous vous posez vraiment la question de savoir si on dit des conneries ou pas, je le répète, le CV de mes consultants vous servira à rien. Euh, bref correctif aussi par rapport à la vidéo précédente, <coughs> vous avez été euh, très nombreux à témoigner de votre propre expérience du milieu scientifique, l'enfer des publications, l'ambiance des colloques, euh, etc. Et je dois avouer que, bénéficiant à présent de très nombreux sons de cloche variés, euh, j'ai solidement idéalisé le truc. En fait, la réalité, c'est évident, C'était totalement évident. Ça ressemble à n'importe quel milieu professionnel dans lequel on doit convaincre de la qualité de son produit. En fait, ce que vous m'avez raconté me fait beaucoup penser au monde du cinéma, qui est un... Un univers que je connais un peu mieux parce que je travaille de là-dedans. Un festival au cours duquel vous tentez de vendre votre film, par exemple, bah ça peut être l'enfer comme ça peut être du caviar. Ça dépend de qui vous êtes, de ce que vous apportez, des gens à qui vous le communiquez, de comment vous le communiquez, de ce que vous avez fait avant, de ce que vous avez envie de faire après, ça dépend de milliers de détails. C'est pas quelque chose qu'on peut qualifier comme ça et dire euh, voilà, le milieu des colloques est comme ça, pour tout le monde, c'est comme ça, c'est la merde, c'est super dur, c'est chiant, personne s'écoute. Non, c'est pas aussi simple que ça. Jean-Pierre Petit nous décrit son aperçu du monde scientifique et certainement pas de la science, et il en fait de la science. Alors, vous critiquez la science, mais que vous le défendez lui, ça n'a aucun sens. Mais il ne nous décrit pas le monde scientifique. Petit complément de vocabulaire encore, hein, parce que mis... Le modèle standard, le modèle du Big Bang, le modèle de concordance, le modèle de la matière noire et le lambda CDM, c'est exactement la même chose. C'est une seule et même chose. Il se trouve que le lambda CDM est LA théorie en vigueur actuellement, c'est là tête à abattre euh, pour pouvoir installer un nouveau modèle ni plus ni moins. C'est pas un choix, je ne le défends pas, contrairement à ce que vous, certains disent. Euh, mes consultants non plus ne défendent pas le modèle lambda CDM. Et bien sûr, bah, tant qu'on fait pas mieux, bah, on continue avec celui-là. Tout le corps scientifique sait que les paramètres libres sont la preuve que le modèle n'est pas parfait. Il n'y a personne qui dit que le lambda CDM est parfait. C'est vraiment pas un scoop, mais comme personne n'a fait mieux avec autant de précision jusqu'ici, bah, on le garde faute de mieux. Et Janus, bah, c'est qu'un candidat parmi des dizaines d'autres. Si vous ne connaissez pas les autres modèles, et si vous ne savez pas par quoi le lambda CDM est passé comme test, comme mise à l'épreuve, comme comparaison avec l'observation sur je ne sais pas combien de dizaines d'années, et que vous défendez Janus, c'est que vous êtes simplement en train de parier sur Janus. Ni plus ni moins. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, et vous pariez sur Janus. Parce que Janus est la seule théorie que vous avez comprise. Parce que Jean-Pierre explique très très bien ses théories. C'est tout. Cher Jean-Pierre, je suis désolé, ça va être un petit peu long parce que bah, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à rattraper. Petite animation. Imaginons que ce trou étrange représente les questions qu'on se pose sur la matière noire, sur l'énergie noire, etc. Le modèle lambda CDM de tous les candidats est celui qui comble le mieux ce trou. Il dépasse un petit peu par endroit, il déborde un petit peu à d'autres, mais des centaines de milliers de personnes le mettent constamment à l'épreuve et l'améliorent, sachant très bien qu'il est loin d'être parfait. Et qu'un jour, bah, il faudra bien le reconstruire. D'ailleurs, il y a une bonne vingtaine de candidats sérieux qui s'essayent déjà à l'exercice. Tous plus ou moins prometteurs. Hein. On sait qu'ils sont pas au point, mais au moins, on cherche. C'est déjà pas mal. Janus, dans ce lot, euh, bah, vous l'annoncez comme étant comme ceci, et bah, nous, euh, quand on analyse euh, vos papiers, vos publications, on retrouve plutôt ceci. Alors les contours sont dessinés, l'idée est donc prometteuse, mais on n'a pas suffisamment de quoi regarder si ça tient. Il n'y a pas assez de résultats de calcul et de mesures exploitables dans Janus qu'on puisse comparer avec les choses qu'on sait grâce à l'observation pour pouvoir avancer vers une confirmation. Enfin, si c'est possible. Comme le dit un de mes consultants, euh, il vous faudrait un bon thésard pendant deux ou trois ans pour tirer tout ça au clair. D'ailleurs, j'aimerais poser une question aux scientifiques qui nous regardent maintenant. Est-ce qu'un thésard qui ferait sa thèse sur les travaux de Jean-Pierre Petit euh, mettrait son avenir scientifique en péril pour être parfaitement honnête, nous pensons donc que vous, Jean-Pierre, êtes certain d'avoir raison avant tout par intuition. C'est un mot que vous répétez souvent. Il faut de l'intuition, ça c'est certain, c'est pas un truc que je remets en cause. Mais être certain d'avoir raison avant tout par intuition, ça veut dire être certain d'avoir raison sans avoir suffisamment de preuves. Ce qui est précisément le principal reproche qu'on vous fait quand on discute entre nous. J'invente rien, je vous donne juste les conclusions de nos discussions, moi je ne demande pas mieux que vous, vous caressez dans le sens du poil, mais c'est pas le cas. J'ai envie de dire que en fait c'est un peu l'envers de la médaille de la passion, hein. C'est, euh... on peut d'ailleurs difficilement vous condamner pour ça, seulement ça nous incite, nous, à rechercher les erreurs avec encore plus de prudence. Je comptais à la base vous poser des questions sur Janus, mais euh, vous venez de sortir pas moins de 5 vidéos titrées Janus, c'est important, qui ne parlent pas de ce qu'on trouve dans vos deux publications et que vous présentez pourtant comme euh, la clé de voûte de Janus. Vous y exposez vos recherches au sujet de l'hypothèse des trous noirs et vous décrivez comme toujours, de façon très accessible pour le commun des mortels, ce que vous supposez être la réalité en lieu et place, de la théorie dominante. Je vais essayer de résumer, on va voir si j'ai été bon élève. Vous affirmez qu'un trou noir est en fait un passage vers l'univers des masses négatives, car si on emprunte la route d'un trou noir, on voit sa propre masse s'inverser, et on se retrouve donc immédiatement rejeté de ce trou noir dans le verso de notre univers. Un trou noir n'aurait donc pas d'existence propre, puisqu'il ne contiendrait ni espace ni temps, tout comme un trou dans une feuille de papier ne contient pas de surface dessinable. Si je tente de dessiner dans le trou, bah, c'est impossible puisque le trou n'est rien, il ne fait pas partie de la surface, euh, la surface étant par analogie ici l'espace. Si je fais un trait au crayon sur une feuille qui a un trou, et eh bien mon crayon, quand il arrivera au trou, en fait il va passer dedans et il va repasser par en dessous et continuer sa trajectoire dans le sens opposé, au verso de la feuille. Pour appuyer votre propos, vous mettez en avant ce que vous considérez comme une erreur qui date de plus de 100 ans, lorsque Schwarzschild décrivait le rayon d'un trou noir avec un symbole grand R, et que Hilbert reprit ce travail quelques temps après, avec cette fois un symbole petit R, travail sur lequel s'appuie toute la théorie actuelle du trou noir. Alors c'est quoi la différence entre ce grand R et ce petit R et ben, Difficile à dire, parce que en regardant vos vidéos, euh, je me suis dit que bah, le grand R de Schwarzschild permettait de développer votre théorie, tandis que le petit R de Hilbert implique qu'un trou noir doit obligatoirement être un objet, avec une masse, un centre, localisé dans l'espace, et non pas un trou dans l'espace. Mais quand on lit vos écrits, comme le fameux troisième papier hein, qu'on évoquait dans Versus 1.2, le papier de 2015, on se rend compte que vous développez aussi votre hypothèse avec la métrique en petit R. Et tout ça, ça crée beaucoup de confusion et on ne sait plus trop quoi en penser parce qu'on dirait que vous avez déjà la solution et vous cherchez un calcul qui va mener à cette solution plutôt que de chercher avec vos calculs quelle solution va apparaître. C'est la sensation que ça donne en plus, pointer du doigt les erreurs de l'adversaire, en l'occurrence la théorie des trous noirs, ça fait pas de vous non plus quelqu'un qui a les bonnes réponses à mettre à la place. En plus, dans Versus 1.2, vous nous disiez que vos affirmations au sujet des trous noirs sont des conjectures, que l'inversion de masse d'une étoile à neutrons n'avait pas été modélisée, et que vous ne pouviez donner aucun coefficient de fiabilité par rapport à ces conjectures, puisqu'une conjecture est par essence incertaine. Plus simplement dit, à ce moment-là, le message, c'était donc que bah, vos idées sur les trous noirs sont de simples intuitions, même si super bien réfléchies, hein, c'est pas la question, sans lien avec Janus, et pour lesquelles vous ne pouviez présenter aucune preuve. Tout ça, c'est dans Versus 1.2 à 10 minutes 59. Alors, malgré le déferlement de mathématiques que vous proposez dans vos 5 dernières vidéos et dans votre PDF de 80 pages, que nous avons lu, vous ne nous offrez toujours pas de prédictions précises qu'on puisse confronter avec l'observation. Vos prédictions ne sont pas chiffrées, il n'y a pas de, de quantité. Et ça, c'est dangereux, parce que ça peut vous permettre de déplacer la cible en fonction de l'endroit où est tombée la flèche, si je peux me permettre euh, cette image. Je ne dis même pas que vous le feriez consciemment, mais c'est toujours ce truc de « j'ai déjà la solution, il faut que je trouve de quoi arriver à cette réponse », qui nous fait un peu peur. La détection d'ondes gravitationnelles, par exemple, hein, elle est chiffrée, elle est conforme au modèle classique du trou noir, qui est chiffré lui aussi, qui se base sur le petit air d'Hilbert. Alors ça veut pas dire du coup euh, que c'est la preuve que ce modèle est bon, mais au moins on a quelque chose de très précis à comparer, qui fait qu'il n'est toujours pas pris en défaut. Or dans tout ce que vous avez publié, les comparaisons avec l'observation et les prédictions sont plutôt vagues, plutôt imprécises, alors que, comme vous le disiez vous-même dans Versus 1.1, euh, bah, la base d'une théorie valable c'est comparaison et prédiction, avec le plus de précision possible. C'est ça qui ferait que ça marche. Votre idée est belle, séduisante, et on est tenté de faire coller tous les morceaux ensemble pour imaginer un grand tableau Janus. Ça, franchement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce serait pas de la science. Voici maintenant trois questions qu'on se pose à l'issue du visionnage de vos vidéos et de la lecture de votre pdf de 80 pages. Euh, J'aimerais vraiment qu'on puisse les aborder une par une, donc s'il vous plaît choisissez-en une seule, qu'on en débatte avant de passer à la suivante, etc. Donc est, on est en vidéo, c'est enregistré, on a tout à fait le temps de parler de tout. Première question au sujet du sursaut gamma, là on n'a pas tout à fait bien compris parce que quand on suit votre théorie, si vous avez raison, alors toutes les collisions que nous attribuons actuellement à des collisions de trous noirs, qui émettent des ondes gravitationnelles, hein, qu'on détecte en ce moment même, hein, c'est le truc super nouveau là, hein, seraient en réalité des collisions d'étoiles à neutrons, et elles devraient donc, à tous les coups, être accompagnées d'un sursaut gamma, ce que la théorie des trous noirs ne prévoit absolument pas. Si, dans les prochaines observations, il n'y a pas de sursaut gamma, est-ce que cela infirme votre théorie Et à l'inverse, quand je parlais d'imprécision, hein, voilà une question qui est très importante, quelle quantité de sursaut gamma devrait-on détecter selon vous C'est là que le problème de quantité intervient. Si on avait cette quantité, on pourrait effectivement comparer avec l'observation, mais on ne l'a pas. Deuxième question au sujet du choix entre grand R et petit R. Et alors là, ça c'est vraiment une question que moi je me pose personnellement. Pour quelles raison devrait-on favoriser le grand R de Schwarzschild au petit R de Hilbert Parce qu'un papier plus ancien, ça n'en fait pas un papier plus vrai. On a un petit peu l'impression que le fait que ce soit l'original en fait un argument supérieur, mais en soi, c'est pas vraiment un argument, ou alors il faut m'expliquer pourquoi c'est un argument, et surtout on a un petit peu peur que le raisonnement de fond ce soit que le grand R de Schwarzschild va dans le sens de Janus, Janus va dans le sens du grand R de Schwarzschild, ils sont donc la preuve l'un de l'autre. Mais ça ce serait de nouveau euh, pas vraiment un argument, parce que par exemple deux erreurs qui se confirment l'une l'autre, ça reste deux erreurs. Hein. Et à l'inverse, quelle est la meilleure preuve que petit r est faux eh, Parce que la solution en petit r, avant d'être acceptée, elle a dû être démontrée à partir des équations d'Einstein, et de très très très nombreuses personnes ont refait les calculs pour s'assurer qu'elle était bien une solution de ces équations. Alors pourquoi cette solution qui est conforme aux observations serait fausse Je ne dis pas qu'elle est vraie, je, je me demande juste pourquoi elle serait fausse N'allez pas croire qu'on est contre vous, hein. c'est vraiment, vraiment des, des, des choses qui, qui nous viennent à l'esprit quand on en parle. Troisième et dernière question à propos de l'inversion de la masse. Lorsque la densité centrale tend vers un infini positif, euh, c'est selon vous le signe que la masse de l'objet s'inverse. Pourquoi Parce que si on suit tout votre raisonnement sur euh, la différence entre physique et mathématiques, qui était d'ailleurs super bien expliqué. On a plutôt envie de dire qu'on sait tout simplement pas ce qui s'y passe. Vous dites qu'elle s'inverse, mais quel est le processus à l'œuvre Ça n'a pas été décrit, ça, il n'y a pas de... on ne sait pas. Et voilà, cher Jean-Pierre, je vous invite donc à choisir une de ces trois questions, ou euh, bah, simplement de discuter de choses que j'aurais dites dans l'introduction. Notre avis n'est pas figé, on est là pour discuter depuis le départ. À vous de jouer Cher Sam, ma réponse va être plus brève que la vôtre. D'abord parce que à propos de cette histoire de comparaison entre Lambda CDM et, et euh, les autres modèles et mon modèle, j'ai donné la réponse dans Janus 23. Allez voir, parce que par exemple. Le modèle lambda CNM qui fait l'objet de telles vérifications, j'ai sélectionné une dizaine de questions pour lesquelles il n'y a aucune réponse. Voilà, bon, c'est à vous de juger. Ensuite, quand vous dites qu'il y a une douzaine de candidats sérieux, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quoi. Je veux dire, si c'est la quintessence, euh, la kaessence, euh, les supercordes, c'est n'importe quoi. Vous avez. Euh, euh, euh, vous verrez dans Janus 23 qu'actuellement, le candidat qu'on refait sortir, c'est les collisions de branes. Alors si vraiment, vous avez envie de parler de collisions de branes, on n'est pas dans, dans, dans, dans le même débat. Bon, Ensuite, la question des flashs gamma, ça c'est effectivement très important. Je ne sais pas comment ça va se régler, euh, moi j'ai pris un risque là-dedans. Hein. Euh, ma foi, euh, j'émets des doutes sur l'existence des zones stellaires, et des zones en général, pour des raisons des raisons mathématiques, donc c'est ce que j'ai exposé. Alors, le fait qu'on chiffre à 36 et 29 masses solaires, rappelez-vous une chose, c'est qu'on compare ce qu'on reçoit avec le signal qui se produirait si ceci et si cela. Je ne sais pas, c'est attiré, sur au clair. cest trop tôt pour décider quoi que ce soit, pour affirmer quoi que ce soit, voilà. Alors, seconde question, c'est en rapport avec cette question des petits R et grands R, bon... Je crois que j'ai quand même pas trop mal expliqué ça, surtout, euh, alors ce qui vous étonne, vous dites, euh, il y a quand même un très très grand nombre de gens qui ont refait les calculs, qui... ils ont refait un calcul faux euh, C'est quand même énorme de dire un truc pareil, j'ai pointé le dos là-dessus vous savez, vous dites, par exemple, que euh, c'est pas bien de pointer les erreurs de l'adversaire. Écoutez, il faut quand même le montrer. Il euh, y a eu une erreur énorme. Alors, l'erreur, c'est quoi Eh bien, vous avez une hypersurface, une variété, un espace avec une métrique dessus. Bon, Mais il y a une chose, c'est que les variables, quelles qu'elles soient, elles sont réelles. Elles appartiennent à R4. Ce n'est pas des grandeurs imaginaires. Or, lorsque vous prenez le petit R et que vous faites l'erreur que fait Hilbert, vous avez bien vu. Il prend T, le temps, c'est it. Il prend une imaginaire. Et alors, si vous regardez tout ça dans le détail, ben, vous vous apercevrez que les gens sont partis dans un espace-temps imaginaire. C'est ce qu'a ce qu dit Maldacena à Francfort en juillet. Euh, Schwarzschild avait fait un travail, mais ça a été étendu à l'ensemble de l'espace-temps. Non, ils ont étendu ça à un espace-temps imaginaire. Enfin, Je crois que c'est assez simple. Tout, euh, les gens qui ont un petit peu de science savent qu'une exponentielle, ça ne peut pas être négatif. Quand vous prenez e puissance nu et que ça devient 1 euh, moins 2M sur R ben quand R est inférieur à 2M e puissance nu est négatif donc nu est imaginaire, etc, etc. bon, alors là, pff, voilà alors ensuite euh, ma foi, troisième question Qu'est-ce que vous laissez un chantier ce truc-là Moi je dis pas que la densité tend vers l'infini, relisez Schwarzschild, c'est la pression qui part vers l'infini. Et puis la vitesse de la lumière tend vers l'infini. N'attendez pas de moi toutes les réponse. J'ai dans les bras 40 ans de travail. Je viens de vous faire Janus 23 pour essayer de répondre à cette couillonnade qui est la théorie de l'inflation. Et vous avez vu que maintenant, on ne la prend plus au sérieux. Rappelez-vous que l'inflation, ça fait partie du modèle lambda-CDM, ça fait partie du modèle dominant. Ça fait 30 ans que l'inflation est installée dans les cours, les bouquins, etc. Et tout d'un coup, oh hein, euh, C'est extraordinaire Vous avez euh, Stenhardt qui dit non, bah, euh, je me suis trompé. Quoi, ça. Alors qu'est-ce qu'on fait Écoutez, si franchement vous considérez que c'est une compétition entre différentes idées nouvelles, parce qu'on laisse tomber l'inflation et on passe à la collision de branne, Là, je crois qu'on continue dans le surréalisme. Bon, bah écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que je suis très fatigué. Ensuite, sachez une chose, je suis complètement seul. Hein. Même actuellement, les internautes m'ont envoyé de l'argent, mais je cherche des gens sérieux pour faire les sous-titrages des vidéos en anglais, j'arrive pas à en trouver. Quoi. Les gens, soit ils sont écrasés de boulot, ils ont des emmerdes de travail, etc. etc. soit alors ils me fournissent des traductions que c'est de la merde. Et je peux pas, moi, passer mon temps à regarder ces sous-titrages. En plus, je suis pas compétent, je suis pas anglophone. J'ai cherché un anglophone qui connaisse un peu la science, j'ai pas trouvé. Hein j'ai trouvé un type qui m'a écrit en disant bon alors comme je suis informaticien je connais bien la science et puis euh, comme j'ai passé un an en Amérique alors je suis bilingue bah ben non c'est pas ça 7 jours par semaine, 13 heures par jour sur ce truc là et euh, j'ai fait Janus 23 Janus 24 sera peut-être la dernière alors je peux vous dire la chose suivante c'est que c'est possible que j'abandonne pourquoi ben, vous savez, continuer dans un climat pareil c'est délétère ça peut tuer un bonhomme. Hein. Benveniste, y a laissé sa peau, un truc comme ça. Bon, ben, bah, euh, j'ai trouvé ces vidéos. Il se trouve que ça touche du monde. Maintenant, ça va être aux gens de réagir. S'il n'y a pas de réaction d'autre que de dire « Ah, il n'y a pas une nouvelle vidéo ?»« Ah bon, ben bah, voilà. Bah, à ce moment-là, je ferai ce que j'ai toujours fait. Regardez mon bouquin, Regardez ce que, <coughs> que j'ai raconté. » Je m'en suis toujours sorti en prenant autre chose. Et cette autre chose, il est déjà prêt. Et il n'a rien à voir avec Janus. Vous savez, avant, il y a eu la MHD, je me suis battu 15 ans là-dedans. 15 ans, c'est beaucoup. Hein. Euh, en 1975, j'étais en avance sur les Américains et même sur les Russes. Et puis, au bout de 15 ans, bah, j'ai jeté l'éponge et c'est terminé. La MHD, pour moi, c'est mort. Je ne reviendrai plus là-dessus. Donc, euh, après cette euh, vidéo 24, etc., bon, bah si rien ne se passe... Euh, je passerai à autre chose. Cher Jean-Pierre, euh, votre fatigue est plus que légitime. Hein. Je connais bien votre parcours et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. C'est un parcours très inspirant en termes de courage, de motivation et de détermination. Alors ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Le modèle Lambda CDM n'apporte pas toutes les réponses, notamment les réponses aux questions que vous avez soulevées dans vos vidéos. C'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs ce que mon petit dessin animé, ma petite illustration tentait de démontrer. On ne dit absolument pas le contraire. Tout comme Janus, il est condamné à devoir expliquer ses zones d'ombre, ce qui peut le faire progresser ou l'invalider. Nous ne défendons pas non plus les collisions de branes ou la quintessence. Ce que nous disons simplement, c'est que explorer toutes sortes de pistes, même les plus contre-intuitives, ou d'apparence ridicule, hein, et de les soumettre à ses pairs, eh ben, c'est le jeu de la science. Je suis très inquiet de vous entendre répéter euh, très souvent comme ça que toutes les théories sont bonnes achetées sauf la vôtre. C'est pour ça que rien qu'au nom de la démarche scientifique en elle-même, ben, nous préférons encourager toutes les pistes de recherche, y compris la vôtre. Heureusement qu'il y a une vingtaine de candidats sérieux, c'est même l'inverse qui serait inquiétant, c'est ça qu'on dit. Pour les flashs gamma, euh, vous confirmez prendre un risque en faisant cette prédiction. Alors pour le coup, l'histoire, dans, dans le sens la chronologie de, de détection des ondes gravitationnelles, n'a détecté qu'une seule fois un sursaut gamma, et euh, ça s'est produit sur un seul instrument, qui est le télescope Fermi, le 14 septembre 2015. Mais les autres télescopes en service ce jour-là, plus performants qui plus est, n'ont absolument rien détecté. On a trouvé d'ailleurs une récente étude que je joins dans la description, et que je vous envoie tout de suite par mail, qui n'a pas permis de confirmer cet événement, que depuis lors on ne se risque plus d'ailleurs à attribuer à la détection d'ondes gravitationnelles. Mais surtout, depuis, il y a eu trois autres détections d'ondes gravitationnelles et qui se sont produites, sans qu'on observe le moindre flash gamma. À nouveau, référence dans la description, je vous envoie par mail. Moi je suis embêté si le jeu c'est de ne retenir que ce qui va dans le sens de votre théorie et ignorer ce qui la contredit. J je pense, en tout cas d'un point de vue épistémologique, que c'est précisément ce qui contredit une théorie qui peut l'enrichir. Je pense pas qu'on sera en désaccord là-dessus. Et tout ça sans oublier les autres trous noirs stellaires que nous avions mentionnés dans Versus 1.2. Ce qui ne vous a pas empêché de dire dans vos vidéos ultérieures que seul Cygnus X1 faisait partie de cette catégorie, toujours en citant euh, 8 masses solaires, alors que les derniers chiffres ont état de 14,8 masses solaires. Moi ça me fait me demander, est-ce qu'on peut vraiment faire son marché dans les publications scientifiques et se contenter d'ignorer euh, celles qui nous plaisent pas Enfin bon, en conclusion de la vidéo précédente, hein, vous disiez qu'il est un petit peu trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, et ben, bah, je pense que là on vient de démontrer qu'effectivement c'était le cas. Les auditeurs ont à présent de quoi réfléchir par eux-mêmes à ce qu'ils ont appris sur les trous noirs dans vos vidéos. Petite rectification aussi, euh, je ne disais pas que c'est pas bien de pointer les erreurs de l'adversaire. Alors là, surtout pas. Euh, J'ai dû très mal m'exprimer car en fait j'encourage tout le contraire. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Je pense en revanche qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire d'un concurrent. Un adversaire, c'est le principe du fair play, et vous n'êtes pas très fair play avec vos collègues qui ne sont pas très fair play avec vous, etc. etc. On va pas jouer à qui a commencé, parce que c'est absolument pas le débat. Et puis surtout c'est des questions d'éthique, là on sort de la science et de la zététique, et je ne désigne aucun coupable, c'est vraiment pas le but. Mais en tout cas, oui, pointons les erreurs de l'adversaire. Ce que j'essaye simplement de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on pointe les erreurs de l'adversaire qu'on a forcément la bonne solution. Hein, si je vois qu'il y a le feu dans une baraque, ben c'est pas parce qu'il y a le feu dans une baraque que je sais exactement comment éteindre le feu. Tout simplement. Cher Jean-Pierre, euh, vous avez l'air d'avoir envie de passer à autre chose, et honnêtement, personne ne peut vous reprocher ça, on n'est pas ici pour faire le procès de la science ni le vôtre, euh, simplement pour essayer de mieux comprendre euh, qu'est-ce qui se passe autour de vos travaux. Euh, vous avez été au bout de votre idée avec vos moyens, euh, avec vos compétences, on ne peut que saluer ces efforts, pour ma part je vous cache pas que je commence à avoir l'impression qu'on ira difficilement plus loin, malgré l'immense richesse que cette conversation nous a apporté à tous une conversation pour laquelle je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je vous propose donc d'épiloguer, mais dans Versus, je ne suis pas le seul à prendre des décisions, donc euh, qu'est-ce que vous en pensez ?« Cher Sam, on est le 23 janvier 2018, regardez la pendule derrière, il est 6h30, je suis au boulot depuis 6h du matin, comme tous les jours, depuis euh, janvier 2017, c'est-à-dire depuis 12 mois, j'ai passé euh, toute cette année, tous les jours, 13 heures par jour, dimanche compris, à me battre. Et là, je me trouve confronté à un problème. Lorsque j'essaye je, de participer à des congrès scientifiques, avec l'argent que les internautes m'ont donné, a chaque fois que je veux m'inscrire, je tombe sur une ligne qui s'appelle « affiliation », c'est-à-dire dans quel labo êtes-vous, et comme je n'ai pas de labo, je ne peux pas m'inscrire. Alors là, euh, à travers votre entreprise, je suis en contact avec des courageux chercheurs anonymes, et là, euh, j'aimerais avoir leur nom, leur laboratoire d'affectation, pour pouvoir effectuer une demande à travers eux, de pouvoir être pris en charge et disposer d'une adresse e-mail de labo, de toute façon, à pouvoir continuer mon combat. Ceci sans que ça représente une responsabilité quelconque pour eux, ni une prise en charge financière, bien entendu. Vous voyez, c'est un problème euh, pour lequel je n'ai pas de solution. Il n'y a pas un labo qui a eu le courage de faire ça. Je vais démarché auprès du laboratoire de de Marseille, qui était mon ancien laboratoire d'affectation. La réponse a été non immédiatement. Donc euh, avant de débattre sur ces subtilités liées au trou noir, au pas trou noir, etc., j'ai ce problème-là à résoudre. Donc euh, je pense quand même que vos experts anonymes, au fil des mois, ont pu faire une idée sur ma qualité de scientifique. Je veux dire, si on refuse à quelqu'un un une telle aide sous forme simplement de cet euh, support administratif, c'est qu'on considère que c'est un charlot, j'ai besoin de cette aide. Et face à ce, à ce problème, pour le moment, insoluble, j'ai pas le temps de débattre avec des anonymes. Donc euh, ça n'est pas une mise en pause, c'est un point final. Pas de souci, euh, je comprends, vous, vous êtes libre de mettre <rire> un terme à cet entretien. Dommage, bien entendu, pour nos questions, mais euh, oui, effectivement, je comprends, ça représente euh, ça représente du travail en plus, même si ça reste pour le même truc, mais... Euh, je suis un peu triste, en revanche, que vous associez euh, mon émission avec vos problèmes pour être engagé dans un colloque. Je, je vois pas bien en quoi mes consultants ont une responsabilité dans votre combat. Je comprends l'idée, mais... Dans tous les cas, mes consultants ont entendu votre appel. Je pense qu'il y en a même l'un d'eux qui est entré en contact avec vous, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit. Je vois pas bien euh, ce que ça change, mais euh, si ça peut vous faire plaisir, voilà le message est passé. Ils m'ont quand même dit que c'était euh, plutôt étrange que vous vous inscriviez pas tout simplement euh, en tant qu'ancien dir directeur de recherche du CNRS. Moi je crois qu'il n'y a pas beaucoup de connexion entre les bases de données du site d'un colloque et toutes les bases de données de tous les labos du monde. Enfin ça me paraît un peu... Euh, c'est pas la NSA quoi, euh, un, un site de colloque. Et on m'a précisé que c'est en se référant à leur dernier labo que, par exemple, les retraités comme vous ou euh, les, les scientifiques qui étaient entre deux contrats euh, s'inscrivent à des colloques. Donc voilà, à mon avis, euh, n'hésitez pas à mettre CNRS dans cette fameuse petite case. Moi, je, nous, enfin, nous, en tout cas, on en a discuté et on voit pas bien euh, pourquoi ça poserait problème. Mais euh, je ne sais pas, donc euh, je ne suis pas à votre place, je ne sais pas ce que vous avez reçu euh, en retour de ces fameux formulaires d'inscription. Bon, voilà. si, en tout cas, si on peut vous aider, bah, le message est passé. Je vais donc conclure cette première émission en révélant enfin les compétences de mes consultants. Donc ils étaient 7 en tout et voilà ce que je peux dire sur eux. Alors tout d'abord il y avait le cœur de l'équipe, ça c'était quatre euh, personnes avec qui on échangeait euh, de très très longues et passionnantes conversations. Donc dans mon équipe il y avait un post-doctorant spécialiste de la Physique Stellaire qui a d'ailleurs... Euh, était été chercher pas mal de réponses auprès de plusieurs personnes avec qui il était en contact, parmi lesquelles il y avait des cosmologistes, des astrophysiciens. Je vous avoue que je n'ai pas demandé quels étaient les consultants de mes consultants. Nous avions un étudiant en génie mécanique et en physique qui connaît fort bien les travaux et tout l'historique de ce qu'a publié Jean-Pierre Petit. C'était très utile parce que du coup on a pu dépouiller tout le site de Jean-Pierre Petit pour essayer d'abord de répondre à nos propres questions avant de les lui poser. Toutes les questions auxquelles vous avez assisté dans cette émission, c'est des questions dont on a trouvé la réponse nulle part. On avait un étudiant en physique et en licence troisième année de l'université de Bordeaux, euh, épaulé par plusieurs professeurs également. À nouveau, j'en sais pas plus sur avec qui il parlait, si ce n'est que ses interventions étaient vraiment de qualité. Ça. Nous avions un ingénieur passionné de mathématiques qui a la particularité de très bien connaître les travaux de Jean-Pierre Petit également. Ça, c'était vraiment très intéressant. C'est quelqu'un qui avait déjà plusieurs fois par le passé réalisé des calculs assez complexes pour tester certaines des équations, certaines des questions que soulevaient les théories de Jean-Pierre. Ensuite, il y avait la couche extérieure. Donc là, j'avais trois consultants qui ne se parlaient pas entre eux, ni avec le premier groupe. Donc j'étais leur seul interlocuteur. Nous avions un ami à moi qui vient de finir ses études de physique, il m'avait déjà filé un coup de main sur la vidéo sur l'exoconférence pour que je dise pas trop de conneries, même si j'en ai quand même dit 2, 3, mais il m'a dit que dans l'ensemble c'était pas mal. Nous avions un étudiant de l'UPMC en maths et en physique qui fait également un peu de recherche et de vulgarisation en public. Il bosse avec des enseignants-chercheurs sur plusieurs sujets, je sais pas, pas la liste là, mais... Et alors, nous avions euh, la cerise sur le gâteau, un astrophysicien du CNRS, qui est dans la boutique depuis un moment, euh, qui a regardé et commenté toutes les vidéos qu'on a faites, et c'était aussi euh, bah, notre carte ultime, si jamais on séchait trop sur une question, hein, fallait... Évidemment pas trop embêter ce monsieur parce qu'il était vraiment très occupé, ils sont tous super occupés d'ailleurs. Bref, c'était quand même pas mal. Hein. Moi je sais pas trop si vous situez la chose, mais il euh, y a de quoi entamer une jolie discussion. Donc voilà, alors si j'avais révélé tout ça plus tôt dans l'échange, ça aurait pu influencer les gens contre les propos de mon invité, c'était pas du tout euh, mon objectif. Je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas que les arguments soient jugés en fonction de qui les prononce. Il faut juger un argument en fonction de ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle le problème de l'argument d'autorité. Hein. Je l'ai déjà dit, je le répète et je le répéterai encore. Je vais maintenant vous lire quelques mots de la fin, que m'ont écrit euh, certains de mes consultants. Alors vous allez voir, il y a un peu de tout, et je vais pas vous dire qui a écrit quoi, euh, pour la même raison que ce que je viens de dire juste avant, parce que c'est à vous de vous faire votre propre avis en tenant compte de tout ce qui a été dit. La question de l'argument d'autorité, elle est complexe, parce qu'on ne peut pas toujours tout vérifier. Mais ici, vous avez de quoi vérifier. Effectivement, il y a des moments dans la vie où on doit s'en remettre aux experts et aux spécialistes. Mais ici, on a tout fait pour que vous ayez de quoi vous-même prendre votre décision. Bref, les conclusions de mes consultants. Je vais vous lire euh, ça tout de suite. Voici mon avis final sur cette théorie. Il apparaît que ce que prévoit la théorie Janus n'est pas compatible avec les observations dans pratiquement l'intégralité des phénomènes qu'elle prétend expliquer. La seule exception étant l'explication qu'elle apporte pour l'énergie noire. Comme vous le savez, ça ne veut pas dire que la théorie est fausse, mais que, dans son état actuel, elle ne correspond pas à une théorie explicative valable pour la plupart des sujets où elle souhaite s'appliquer. Même pour les parties où aucune contradiction observationnelle ne peut être apportée, la réaction très réservée des quelques théoriciens ayant publiquement exprimé un avis sur Janus ne m'incite pas à la confiance et à penser que cette théorie correspond à une alternative valable à la relativité modèle lambda CDM, dans son état actuel. Au final, je pense donc que cette théorie n'a que peu d'intérêt. C'est l'avis d'un de mes consultants. Un autre. Comme bilan, je suis aussi, ou encore plus, perdu qu'avant. Euh, très loin d'avoir compris s'il y a quoi que ce soit de valable dans les théories de Jean-Pierre Petit. Ça ne m'empêchera pas de dormir. J'ai tourné la page depuis bien longtemps. Encore un autre. Les quelques articles de Jean-Pierre Petit que j'avais lus il y a plusieurs mois, sur les trous noirs, étaient loin d'être aussi révolutionnaires que ce qu'il prétendait. Et en réalité, la majorité de ce qui était dit était déjà connu depuis longtemps. Et pour ce qui restait d'original dans les articles, au final, il n'y avait aucune physique, et juste des raccourcis très rapides pour se ramener à Janus. D'autant plus que je ne suis même pas sûr que les maths utilisées soient correctes. Pour autant, je ne généraliserai pas à l'ensemble de sa théorie, et je suis même presque sûr qu'il y a de bonnes choses dedans. Ouf. Qui plus est, l'idée de matière négative, ou toute autre forme de matière non-standard, est d'un point de vue théorique intéressant. Eh, tout n'est pas mauvais au royaume des négamatières. Et le dernier que j'ai reçu, un petit peu plus enjoué, mon avis personnel, c'est que pour l'instant, Janus explique beaucoup mieux les 90%, les 90% de ce qu'il se passe. On sait ce que devient la matière noire, l'énergie noire, plus de problèmes d'horizon avec la variation des constantes, début d'explication du défaut de l'antimatière primordiale, on retrouve les grandes structures, les courbes de rotation, le tout avec une seule hypothèse géométrique. Pour moi, ça sent très bon. Et voyez... Euh... Donc, comme vous le voyez, il n'y avait pas vraiment de, de consensus favorable ou défavorable au sein de mon équipe concernant Janus. Et personne ne s'est jamais engueulé malgré les profondes divergences d'opinion. Comme quoi, c'est pas toujours indispensable de s'engueuler quand on n'est pas d'accord. J'en viens donc maintenant à ma propre conclusion. Euh, moi, j'ai connu les travaux de Jean-Pierre Petit aux alentours de 2001. Euh, 2001, pour moi, c'est une époque où j'étais très convaincu par euh, les hypothèses sur le 11 septembre, les ovnis, l'au-delà, les fantômes, euh, les lettres humides, mais aussi Dieu, les prophéties... Ouais, ouais, ouais, j'étais... C'est une époque où il fallait vraiment solidement creuser Internet pour réussir à trouver des informations. J'avais bien entendu aucune autre méthode que mon intuition, mes impressions, euh, la concordance avec euh, ce que je croyais déjà, avec la construction que j'avais déjà du monde, ma propre théorie du monde. Euh, C'était uniquement comme ça que j'évaluais si une information était euh, digne d'intérêt ou pas. C'est normal, je n'avais pas appris les méthodes. Les méthodes, euh, on les suce pas de son doigt, quoi. Autant vous dire que dans un tel contexte, consultez le site de Jean-Pierre Petit, un scientifique qui ose parler de ces choses-là, c'était la première chose que je faisais le matin en me levant. Et donc, à cette époque, avec quelques amis qui pensaient la même chose que moi, plus ou moins, on s'était mis en tête de réaliser un film documentaire sur l'affaire Humo, qui est un dossier que je connais fort bien. Euh, bien entendu, à l'époque, on voulait le faire d'un point de vue totalement partisan de l'hypothèse extraterrestre. Hein. On, on disait le contraire, mais on avait en fait... Euh... Zéro recul, et c'est à cette occasion précise que, mort de trouille, je suis pour la première fois entré en contact avec Jean-Pierre Petit. Pour, pour moi et pour mes potes, c'était une véritable star, hein. faut bien, faut bien s'imaginer ça. Euh, D'ailleurs, nous étions tellement persuadés d'écrire une page d'histoire à ce moment-là qu'on a filmé ce tout premier coup de téléphone. Document exclusif. Oui alors Oui, bonjour monsieur Petit Oui Oui c'est Sam Buisseray, je vous ai euh, écrit par mail. Vous êtes monsieur Samuel Bouisseret. Ah d'accord, bon bonjour monsieur Samuel Buisseray. Je ne sais pas si vous voyez, on s'est euh, envoyé un courrier. Je suis pas chez moi, j'ai un peu perdu cette vue, remettez-moi un petit peu toutes les, genoux, les yeux en face des trous. Alors évidemment, ce projet de film documentaire est complètement tombé à l'eau, parce qu'on était inexpérimentés, et on était juste motivés, mais sans, sans savoir quoi faire, ni comment choper la thune, enfin bref. Hein. Jean-Pierre Petit a été mon premier contact avec la science. La science appartient à l'humanité, pas à quelques érudits. Et c'est à l'humanité de se l'approprier, mais pour qu'elle se l'approprie, il faut que ceux qui la connaissent bien, la cuisine, euh, la rendre digeste, goûtue, jolie. Et ça, c'est précisément ce que fait Jean-Pierre Petit. Bon, il glisse ses théories avec au passage, hein, mais, mais, mais, il fait ça vachement bien. Si je pouvais parler à la personne que j'étais il y a plus de dix ans, je lui dirais qu'un jour, il faut aller plus loin que Jean-Pierre Petit. Il le dit lui-même, d'ailleurs, hein, il dit « méfiez-vous de ceux qui n'ont lu qu'un seul livre ». Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire à ses fans « méfiez-vous de vous-mêmes même Apprenez à penser par vous-même, sinon les manipulateurs, les charlatans, mais aussi les convaincus, les croyants, les politiciens, les publicitaires, les Jean-Pierre Petit et même moi, penseront à votre place. Prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne. Analysez de quelle façon vous apprenez ce que vous croyez apprendre. C'est la façon qui est importante, c'est pas le sujet. C'est pas le corps du texte. J'ai reçu des centaines de messages, mais littéralement, hein, des centaines de messages de gens qui m'insultaient, qui étaient vexés, frustrés, fâchés, parce que j'osais remettre en question, même pas, j'osais questionner les propos de Jean-Pierre Petit. Les compétences de ces gens-là Aucune. Ces gens-là n'avaient pas le moindre début du savoir nécessaire à l'évaluation d'un monstre comme Janus. Et curieusement, le comportement de ceux qui comprennent de quoi ça parle, qui comprennent pourquoi on pose ces questions à Jean-Pierre, ben, ils étaient plus modérés, plus prudents, plus sympathiques aussi. La science ne s'arrête pas à Jean-Pierre Petit. Alors, si pour vous, tout comme moi, la science a commencé avec Jean-Pierre Petit, allez de l'avant. Cherchez, creusez, écoutez les conférences scientifiques regardez la chaîne des mardis de l'espace des sciences de Rennes, euh, allez voir, euh, repérer les noms de, des scientifiques qui vous intéressent, écoutez tout ce qu'ils ont fait, lisez leurs travaux, allez sur France Culture, il y a une super émission qui s'appelle la conversation scientifique, il y a une brochette de scientifiques qui passent là-dedans, qui parlent de plein de sujets, mais c'est passionnant. Et en plus, on comprend tout ce qu'ils disent. Tout ça est en ligne, hein. vous pouvez y aller juste après cette vidéo. Hein. Je, vais vous, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Vous allez, vous allez aller voir quand même. Hein. Et ne jugez pas les personnes. Hein. C'est pas parce que Jean-Pierre Petit s'est frité avec Aurélien Barrault ou qu'Étienne Klein dit un truc pas gentil sur lui que tout ce qu'il dit est une connerie. Essayez de juger les propos, pas les personnes qui les prononcent. Et puis un jour, ben peut-être que comme moi, vous vous mettrez à lire vos premiers bouquins un peu corsés, hein, je sais pas moi, sur euh, la physique quantique ou l'astrophysique ou... Euh, qu'importe Et là, vous vous rendrez compte que vous avez fait du chemin. Moi, c'est mon cas. Et quand je me retourne sur mon parcours, ben, je vous l'avoue, au tout début, qu'est-ce qu'il y a Il y a, ben, a Jean-Pierre Petit. Cher Jean-Pierre, il y a un an à peu près, je vous ai fait trois promesses euh, avant de lancer cette émission. La première, c'était rétablir votre qualité d'authentique scientifique auprès du public sceptique. La deuxième, c'était établir, si tel est le cas, que Janus n'a pas été publié par hasard, que c'est une théorie valable. Et la troisième, c'était discuter de tout ça dans le calme, la courtoisie sans jamais aborder euh, les autres sujets qui font polémique à votre sujet. Eh bah, ben, j'ai tenu ma parole. Je sais à présent que Janus est une vraie théorie. Que ce qu'elle dit est peut-être vrai, je me suis rendu compte personnellement que j'avais toujours eu envie que ce soit vrai, mais qu'il y a encore beaucoup beaucoup beaucoup de boulot avant de pouvoir l'affirmer avec le minimum de certitude nécessaire que ça requiert, et qu'il n'existe aucune raison rationnelle pour affirmer qu'elle est la meilleure de toutes. Ceci est ma conclusion personnelle. Mes très chers curieux, euh, je crois que je vais vous appeler comme ça, en fait, parce que euh, la curiosité, c'est vraiment ce qui nous rassemble. Mes très chers curieux, donc, le premier numéro de Versus est à présent terminé. Euh, sachez qu'en parallèle, Versus 2 a déjà commencé depuis un moment. Vous allez voir, c'est un autre invité, on va complètement changer de catégorie et de façon de parler, d'échanger, etc. C'est super passionnant. J'ai un petit service à vous demander avant de vous laisser. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, dans les commentaires ce que vous avez pensé globalement, vous Quel est votre bilan de cette première expérience Versus Donc il y a quatre gros sujets qui se dégagent. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jean-Pierre Petit Qu'est-ce que vous avez pensé de Janus Qu'est-ce que vous avez pensé de Versus, la façon dont ça a été conduit Et enfin, quel invité vous voudriez voir dans l'avenir pour Versus Qui est-ce que ça vous intéresserait Que j'invite à dialoguer de cette façon-là. Encore un profond et immense merci à mes consultants, c'était un plaisir et un grand honneur de pouvoir dialoguer avec vous, surtout pour un sans diplôme comme moi, participer à des conversations d'un tel niveau, c'était vraiment un régal. Et merci bien entendu à Jean-Pierre Petit, euh, je pense que ce que je peux vous souhaiter de plus beau, c'est de retrouver plus de plaisir à l'ouvrage, je sais que vous souffrez terriblement de tout le travail que vous faites. Euh, J'espère que d'une façon ou d'une autre, euh, des mains tendues viendront vous aider, vous vous épauler pour développer vos travaux, aller plus loin, que sais-je. Et bien sûr, merci à vous tous d'avoir regardé tout ça, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à vous abonner, à nous rejoindre sur Facebook, à nous parler sur Twitter, euh, sans oublier le petit pourboire sur Tipeee, ça n'a l'air de rien, mais ça fait toute la différence. D'ici la prochaine vidéo, dans les conversations sceptiques, n'oubliez pas de rester humain, et surtout, faites gaffe à ce que vous vous mettez dans le crâne.